Non. Très bien, donc on accueille Ludovic Gasque qui va nous parler de Python, c'est rapide ou c'est lent Voilà. Bienvenue à vous. Merci pour ceux qui sont déjà venus me voir ce matin. Donc voilà. Euh, donc là, euh, je vais essayer de vous expliquer un peu euh, est-ce que Python c'est rapide ou c'est lent C'est lent euh, Est-ce que c'est une réponse binaire, une réponse variable Voilà. Donc je l'ai fait sous un titre un peu euh, un peu on va dire. Donc voilà. Mais euh, vous allez voir, ça va être un, un petit peu plus sérieux par après. Euh, donc voilà. C'était justement juste pour attirer des gens, quoi. Et voilà. Je, je, je, je l'assume totalement. Voilà. <rire> Exactement. Voilà. Alors, euh, je vais passer très rapidement sur ce slide. En gros, je travaille dans le monde de la téléphonie. Je contribue dans le dans l'intégration entre le monde de la téléphonie et AsyncIO, qui est la principale euh, principale brique qu'on utilise en production euh, depuis deux ans. Donc voilà, et ça fait une bonne année maintenant qu'on a qu'on a plus que ça. Donc euh, voilà. Et euh, voilà. Donc je suis un, un contributeur de la Galaxie et Asterisk. Euh, et un euh, contributeur de la partie benchmark de Think Power Benchmark qui compare 160, euh, 160 frameworks euh, REST JSON. Voilà. Euh, donc attention, j'ai même mis des warnings, donc, je ne vais, je vais pas vous expliquer tout l'univers d'optimisation, parce qu'à la base, je ne le connais pas. Donc je vais essayer de vous parler plutôt de ce qui a bien marché pour nous. C'est tombé en marche chez nous. Ça peut peut-être tomber en marche chez quelques autres personnes. Ça, je ne sais pas. Il euh, y a donc toutes tas manière de pour optimiser. Et voilà. Et donc, si vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous avez fait d'autres trucs et astuces pour optimiser ou que je me suis complètement planté, n'hésitez pas à discuter avec moi par après. Ça m'intéresse beaucoup, justement, toutes les astuces d'optimisation. Voilà. Et exceptionnellement, j'ai un deuxième warning. C'est que c'est ma toute première fois... Euh, de cette euh, de cette euh, présentation des slides donc comme toutes les premières fois c'est catastrophique donc voilà je préfère vous prévenir tout de suite voilà donc ça veut dire aussi que la première fois que je la fais n'hésitez pas à revenir parce que j'essaierai de l'améliorer un petit peu comme celle que j'ai fait euh, ce matin que j'avais déjà fait au Fosdem et ceux qui étaient au Fosdem ont pu voir que c'était quand même mieux la deuxième version voilà voilà donc euh, on va déjà parler de l'inconscient collectif. Quel est l'inconscient collectif, dans, en particulier le monde Python C'est euh, Python, c'est lent. Et euh, pour moi, c'est la même catégorie de préjugés que pour les humains, c'est-à-dire qu'en termes de couleur ou de genre, c'est la même chose. Vous demandez à un non-Pythoniste euh, qu'est-ce qu'il pense de Python, il y a de bonnes chances qu'il va vous dire Python, c'est lent. Et vous demandez à un Pythoniste euh, qu'est-ce qu'il pense de Python, la première chose qu'il va vous dire, c'est que Python, c'est lent. Donc voilà. Donc euh, c'est vrai que pour moi, euh, nous entretenons, en, en tant que communauté Python, nous entretenons justement ce climat d'autoflagellation où on dit, on, voilà, ça fait 20 ans qu'on dit Python c'est lent, donc on va rester sur ces, ces, ces principes-là. Voilà. Bon alors, même si c'est vrai, c'est peut-être que c'est vrai, peut-être que Python est le langage le plus lent de la planète, c'est bien possible. Euh, mais déjà, il faudrait peut-être se poser la question de par rapport à quoi nous sommes lents. Et aussi pourquoi d'autres langages interprétés, qui ont normalement les mêmes contraintes plus ou moins que les nôtres, arrivent à faire quand même mieux et qui se sont améliorés avec le temps. Voilà. Donc, premier spoiler alert, voilà. Ceci, ce graphe qui représente en fait des queries SQL. Euh, donc voilà. Donc ici, par exemple, euh, donc ça c'est Yuri qui est le créateur de UVloop et de AsyncPG. AsyncPG, en fait, est une réimplémentation du protocole PostgreSQL avec Euh, euh Voilà. Donc là, vous pouvez voir, Cyton euh, est avec une utilisation de libuv, c'est ma mémoire est bonne. Donc là, vous pouvez voir qu'il compare quelques euh, quelques euh, librairies PostgreSQL. Il compare notamment euh, Node.js et il compare notamment Go. Go qui... Euh, qui dont on parle souvent du fait qu'il est vraiment très très très très rapide par rapport à Python tout le temps, que si vous avez problème de performance, jetez tous vos stacks Python à la poubelle, partez en Go, vous allez voir, ça va être merveilleux. Donc là, par exemple, ici, ben, on peut voir que ben, Python a quand même de très bonnes performances par rapport à l'implémentation Go. Donc voilà. Donc ça, c'est une première spoiler alerte. La deuxième, donc, qui, qui rentre par contre beaucoup plus dans vos préjugés. Euh, C'est un, un, un autre benchmark, j'ai mis les liens à chaque fois en dessous, entre un, une implémentation Python, bon, un peu naïve, et euh, avec Go. Et donc là, vous pouvez constater que Go est, est, est, est beaucoup plus rapide en Python. Voilà, donc là, je viens vous donner deux benchmarks contradictoires. Euh, lesquels il faut croire Alors moi, ma réponse, avec le temps, à force de lire des benchmarks, ça, ça va faire trois ans que je lis des benchmarks c'est personne. La spoiler alerte, c'est que c'est personne. Ne croyez pas aux benchmarks que vous voyez sur Internet. N'y croyez pas, sincèrement. Si vous voulez baser votre architecture sur des benchmarks sur Internet, faites au moins l'effort de le reproduire chez vous, sur votre infra, avec vos machines virtuelles ou vos machines physiques. Mais faites l'effort de le faire tourner chez vous. C'est vraiment très, très, très important. Parce que rien n'indique que le benchmark qu'a fait la personne correspond à vos problématiques, à vos données de production, et, euh, ou tout simplement que ça a été mesuré correctement parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et sans faire exprès parce qu'il y a tellement, tellement de paramètres. Et si Victor était ici à pas PyCon faire, il pourrait le dire. Je, je vous recommande d'ailleurs de lire le blog de, de Victor. Il, il a expliqué justement son, son odyssée pour arriver à avoir des micro-benchmarks stables, euh, à, sous Linux. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres quand on fait un benchmark. Donc voilà. Donc faites vos propres mesures avec vos propres besoins et la spoiler alert numéro 4, c'est que vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter, tout le monde se plante, c'est normal, c'est la vie. Alors, donc si la problématique des benchmarks vous intéresse, par où on commence Alors là de nouveau, je vais expliquer en guillemets mon idéal, il y a très certainement d'autres manières de faire. Euh, moi, moi, ce qui m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est ce, ce, ce livre, High Performance Python, qui est vraiment très bien écrit, qui est très dictatique. Euh, même si vous n'êtes pas un professionnel de Python, même si ça fait pas des années que vous faites du Python, euh, vous pouvez le lire, regardez. Il, ils sont très pragmatiques. Ils expliquent en fait quelles sont les choses importantes à regarder, des choses pas importantes à regarder quand on fait un, un benchmark. Et de manière plus générale, parce qu'il ne faut pas oublier le but du benchmark, c'est de faire justement en sorte d'architecturer au mieux votre solution. Euh, donc voilà. Euh, donc j'ai rajouté un point qui est justement lire le, le blog de Victor, qui donne justement des informations très intéressantes sur comment fonctionne les, la machine en dessous. Parce que n'oubliez pas une chose, votre code Python, il est exécuté dans une machine virtuelle Python, souvent sous un Linux, un Linux qui tourne dans une machine virtuelle ou un conteneur, qui après lui-même va tourner très souvent sur un, un mécanisme virtualisé, que ce soit du VMware, du KVM, ou ce genre de choses, qui lui-même, après, va tourner sur de la machine physique, qui pourrait avoir aussi des disques euh, réseau. Donc tous ces paramètres, à chaque niveau, euh, a des incidences sur les, sur les performances. Donc, s'outiller pour prendre des mesures... Donc, euh, pour pouvoir regarder justement ce qui se passe au niveau système. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Notamment, le livre est, est très bon là-dessus. Euh, je ne vais pas parler des outils du livre. Je vais plus parler au niveau Linux lui-même. Euh, vos meilleurs amis. Euh, au niveau réseau, c'est Wireshark. Au niveau système, c'est euh, Sysdig, qui est vraiment très impressionnant justement pour euh, observer ce qui se passe dans une machine virtuelle, une machine tout court Linux. Euh, et puis après tous les grands classiques comme l'SOF et ce genre de choses, euh, ou Estras, voilà. Euh, L'autre chose aussi intéressante à regarder, c'est regarder justement les nouveautés qui sortent, euh, par contre peut-être ne pas les prendre telles quelles, mais toujours justement se poser une question, sur les, euh, notamment sur les performances, parce que nous-mêmes ça nous est déjà arrivé de prendre une dernière technologie à la mode, de la mettre en production, et puis quand on a dépassé 100 euh, 000 utilisateurs, euh, eh il euh, y avait tout un tas de problématiques qui n'avaient pas été prises en compte pour ce genre de, de, de choses. Donc voilà. Et donc, toujours mesurer, benchmarker et recommencer. Euh, voilà. Donc, voilà. Mais en fait, avant de commencer à sortir euh, l'artillerie lourde, la première question, je pense, qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez des problèmes de performance Parce que pour moi, en tout cas, les performances sont un gouverneur important, mais néanmoins secondaire. Pour moi, il faut d'abord avoir beaucoup d'utilisateurs avant de commencer à se poser des questions de performance. En particulier, euh, justement, les... parce qu'on pourrait avoir de très bonnes performances en écrivant tout en C, par exemple, euh, mais par contre, le temps de développement serait beaucoup plus cher. Donc, il faut parfois vous faire une balance, justement, entre le, les, le performance et le temps de développement. Et ça, Python est très intéressant parce qu'il permet justement de pro prototyper et de sortir très rapidement un produit utilisable en production grâce à sa facilité de développement. Donc, voilà. Euh, voilà. Donc ici, je vous dis les deux grandes familles qui consomment du temps, euh, ce qui peut faire, faire prendre du temps dans votre système, c'est la famille donc, CPU et la famille I.O., la famille CPU, donc c'est pour faire par exemple du parsing, des calculs, du billing, du machine learning. Les réseaux, tout ce qui est réseau, donc ça c'est avec le monde extérieur, le, le, le, le web, le, les web services, les bases de données, le web socket. Donc voilà. C'est important d'avoir bien conscience qu'il y a deux problèmes, deux familles de problèmes, parce qu'on ne les résout pas du tout de la même manière quand on a des problèmes de performance avec une famille par rapport à l'autre. Et parfois, certains, certains outils pour une famille peuvent être contre-productifs peuvent pour une autre famille. Euh, voilà. Alors là, ce que je vous recommande, il ne faut pas oublier quand même que la communauté Python a pas mal de scientifiques en son sein. Et donc, les scientifiques, quand même, ils ont besoin aussi de performances pour faire leurs calculs. Donc, euh, si vous avez des problèmes de CPU, justement, ça peut être pas mal de regarder ce qui se passe au niveau de, des scientifiques... Donc là, là, je ne suis pas un grand spécialiste parce que justement, on n'a pas beaucoup de problèmes CPU chez nous. Donc voilà, donc, mais vous avez notamment Cyton qui est vraiment un très très bon outil pour vous aider justement à booster les perfs. Il y a PyPy qui est en train d'arriver petit à petit et qui commence à vous montrer justement des bons signes sur des vrais cas de production. Euh, Numba et Pandas, ça j'ai juste joué un peu mais je ne connais pas vraiment. J'ai mis un petit clin d'œil avec PostgreSQL parce que justement, une de nos manières de booster nos perfs. C'est de sous-traiter certaines euh, certains calculs dans le Postgre, voire même de pré-mâcher la génération des documents JSON directement dans PostgreSQL grâce au, à la nouvelle colonne JSON-B. Donc voilà, c'est euh, euh, quand même une famille importante à avoir en tête. Euh, L'autre famille où, où là j'ai un peu plus de connaissances pour pouvoir plus vous en parler, c'est toutes les problématiques justement réseau. Donc voilà, là, là je vous parle justement euh, bon, ouais, de la stack AsyncIO parce que c'est celle que je connais la mieux. Euh, Là-dedans, donc parce que par exemple, la stack dans D, TwistD, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de composants pour pouvoir améliorer les performances de TwistD. Un euh, AsyncIO, justement, donc on a AsyncIO de base. Nous avons maintenant euh, UVLoop qui fonctionne vraiment bien, qui permet en fait de remplacer la boucle événementielle euh, d'AsyncIo en avec du code qui vient de en, écrit par Yuri par en Python et l'IBV, l'IBV étant la librairie de réseau qui vient de chez Node.js et l'information rigolote c'est que Yuri euh, est arrivé à faire des benches où il arrive à avoir de meilleures performances que Node.js lui-même avec la même librairie donc voilà, ça je ne sais pas encore, je n'ai pas encore mesuré mais c'est quand même impressionnant euh... Euh, euh, voilà. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire une approche scientifique. Essayez d'analyser votre problème global, euh, identifier les, les goulots d'entranglement de votre application et travailler sur votre architecture. Donc, vos problèmes à vous. Et en parlant, euh, en parlant d'approche scientifique, euh, parce que pourquoi on fait le travail, pour la plupart d'entre nous, c'est pour essayer de devenir riche, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Donc, entre guillemets, ma recette à moi pour essayer de devenir riche, c'est essayer de pro prototyper rapidement en Python, euh, valider le business model justement de ce qu'on a pro pro prototypé en Python euh, avec des commerciaux, euh, et à partir de qu'on commence à avoir des utilisateurs sur son prototype, euh, justement, essayer de mesurer rapidement les goulots d'étranglement réels avec des vraies données de production, parce qu'on a souvent, euh, on, on se trompe toujours pour savoir où c'est qu'on va avoir des ralentissements. Il faut avoir des vrais users pour pouvoir commencer à vraiment mesurer où, où on a des goulets d'entraînement. Et euh, ne pas hésiter à changer l'architecture ou les, euh, les librairies utilisées. Voilà. Et alors là, le, le petit troll alerte, c'est euh, quand on a vraiment des users, commencez à faire vraiment les, euh, une suite de tests automatisés. Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent de faire une suite de tests automatisés. Donc si vous n'avez pas d'utilisateurs, voilà. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important euh, donc, je répète, vous ferez de toute façon des erreurs d'architecture. Donc, évitez de faire de l'over-engineering. Donc, essayez d'éviter de penser à rajouter plein d'informations partout. Euh, enfin, plein d'abstractions, plein de couches d'abstractions. Euh, Faites-en le moins possible. Euh, ça, je reviendrai plus tard si j'ai le temps après. Euh, et être capable de changer le moteur d'un avion qui est en train de voler. Euh, mais encore... Euh, avoir en tête les différents euh, patterns d'implémentation en termes de performance, euh, donc le, le pattern asynchrone, les trades, les mutual workers. J'en parlerai plus demain matin avec le workshop à Async.io. Euh, comprendre en priorité si vos problèmes sont plutôt d'ordre CPU ou, ou d'ordre réseau. Euh, ne pas oublier de, de, de s'appuyer sur les couches basses, en particulier tout ce qui est réseau, virtualisation, parce que maintenant il y a des choses incroyables qu'on arrive à faire. Qui peut simplifier l'architecture de vos applications. Euh, euh, voilà, arriver à, à splitter les, les problématiques en îlots, c'est-à-dire que si vous avez un gros problème, si vous voyez, il faut arriver à faire des graphes de dépendance, et si vous voyez justement, pardon, si vous voyez justement euh, des choses que vous pouvez cloisonner et que vous pourrez faire tourner dans to d'autres machines virtuelles, ça justement, c'est aussi une autre manière de pouvoir booster vos performances. D'arriver justement à splitter vos problématiques en, euh, sur différentes machines virtuelles. Et je l'ai déjà dit, mais être capable de changer le moteur d'un avion en vol. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça En fait, euh, ça veut dire essayer de penser son architecture comme étant où chaque élément pourrait être remplacé, même la partie Python. Comment on arrive à faire ça sans tomber dans un délire d'ingénieur euh, et sans tomber dans tout un tas d'abstractions c'est pour moi, avoir des man de middle par rapport au monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, avoir quelque chose qui sera entre votre code et le monde extérieur. Donc par exemple, si vous faites du protocole HTTP, ben, nous on a des achats proxy qui nous permettent justement de manipuler les paquets HTTP. Nous avons aussi des Camalio. ça c'est pour la partie SIP, c'est pour la partie téléphonie. L'intérêt de faire ça, c'est que ça nous permet justement, si à un moment on a des problèmes de perf sur une partie d'un démon en particulier, on peut arriver, grâce justement au H proxy de pouvoir rediriger toutes les requêtes qui correspondent à, sur certains critères particuliers vers autre chose. Cette autre chose peut être du code, peut être une, un répartiteur, peut être tout un tas de choses. Et donc ceci nous permet justement de changer le moteur, notre moteur. Donc nous avons une solution cloud téléphonie, et donc, ceci nous permet justement de changer le moteur en cours de route parce qu'en fait, on présente la même API ou le même, les, la même signalisation SIP vers le monde extérieur et on change en fait les composants qui sont derrière de manière transparente pour les, pour les clients. Et donc, voilà, et donc euh, là, c'est et donc ça vous permet justement d'éviter les bing bangs les réécritures complètes. Parce que ça, normalement, on n'a jamais le temps de faire une réécriture complète, mais justement de pouvoir migrer petit à petit chaque application euh, <coughs> grâce justement à, à ce man -in the middle. Donc voilà. Euh, voilà, mais tout en essayant de garder un, un équilibre. Voilà, ne pas non plus trop changer l'existant parce que ben, ça, ça, coût, ça coûte de l'argent. Euh, si ça marche et que ça tient la charge ne pas y toucher dans la mesure du possible. Par contre, priorité aux bug fixes et aux fonctionnalités avant de se faire plaisir techniquement. Donc voilà, c'est Donc, essayer un peu d'avoir une espèce d'équilibre entre, ok, on, les, le marketing et les commerciaux ont besoin de fonctionnalités pour pouvoir les vendre, euh, mais nous, on, on aime bien quand même jouer avec les dernières technologies à la mode. Donc voilà, il, il faut, entre guillemets, justifier le fait de prendre une, te, une dernière technologie par rapport à ce qu'on a actuellement en production. Voilà. Et pour moi, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une idée de la capacité de charge. Euh, donc, par exemple, en ayant une instance de staging avec de vraies données qui viennent de votre production, euh, pour pouvoir en, être capable de benchmarker, pour mesurer sa capacité maximum, et pour pouvoir planifier justement ses optimisations futures. Donc c'est-à-dire faire une approche comme fait OVH, OVH en fait, et c'est toujours d'avoir le double de capacité de ce qu'ils ont réellement actuellement, et de suivre justement la courbe d'accélération pour savoir justement à quel moment, ok, faut, voilà, va falloir vraiment se bouger d'ici six mois parce que ça, sinon, ça va nous, ça va nous exploser dessus, voilà. Et ne pas hésiter à aller piquer des idées ailleurs. Et donc euh, voilà. Et donc euh, justement nous, un de nos intérêts de participer au Framework Benchmark. C'est que ça nous permet un peu d'expérimenter en dehors de notre prod des nouveaux outils, des nouvelles technologies euh, par rapport à notre API REST JSON. Donc voilà. Et donc, mais ça, des, des, des, des bonnes idées, vous pouvez en trouver un peu partout sur, euh, sur Internet. Voilà. Donc la première conclusion, c'est que vous, vous ferez des erreurs d'architecture ou de management. Euh, essayez d'en faire le moins possible, v vraiment. Essayez d'en faire le moins possible essayez de déléguer un maximum. Euh, et n'hésitez pas à recommencer quand vous passez plus de temps à maintenir qu'à ajouter des fonctionnalités. Ça, ça doit être un bon, un bon gouverneur pour vous, pour vous dire, attention, là, c'est pas normal que je passe autant de temps à maintenir, cette, à maintenir ce démon. Ça ne devrait pas, ça doit pas me prendre autant de temps. Voilà. Et parfois, il ne faut pas avoir peur de rebooter, de recommencer et de changer le moteur. Voilà. Et pour répondre à la question du début... Et finalement, est-ce que Python c'est rapide ou c'est lent Je vais être franc avec vous, en fait j'en sais rien. Euh, par contre, ce que je peux vous répondre de manière affirmative, c'est que Python est maintenant assez rapide pour nous. Par le passé, il y a plus de deux ans, on a eu des, des vraies problématiques de performance avec Python. Euh, maintenant on n'en a plus, maintenant on a, la, on a même de la marge euh, sous la pédale. Euh, voilà. Donc le but du jeu, voilà. Et donc c'est, on a quelque chose qui fonctionne et qui nous rapporte de l'argent, que ce soit en termes de temps de développement et en termes de temps CPU, euh, voilà. Tout en gardant une, un œil sur notre notre croissance future, euh, voilà. Et je voulais conclure là-dessus, euh, voilà. Donc euh, sur la chasse aux préjugés, donc c'est Glyph, le créateur de Twisted Donc je vais vous le traduire. Qui est en gros, euh, si j'écris un programme en Python qui littéralement imprime des billets d'argent, il y aura toujours un commentateur sur euh, Hacker News euh, pour dire qu'il aurait dû être écrit en Go. Voilà. Des Merci questions beaucoup. Donc on a 3-4 minutes pour des questions. Tu m'écoutes ouais. <rire> euh, Moi, j'ai une question, c'est comment vous avez fait votre transition Parce que j'ai vu que vous utilisiez euh, Async.io, ouais. euh, Async.io fonctionne en Python 3. Comment s'est ouais. passée la transition euh, de Python 2 à full Python 3 euh, ben Justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, en fait, avait encore un peu de PHP. On avait, euh, on avait des démons en, en Twisted. Euh, et en fait, c'est justement grâce au Proxy qui nous a aidés. En fait, le tout premier élément qu'on a changé, c'est la partie de configuration automatique des téléphones. Et donc, elle, elle est passée... C'est le tout premier démon qu'on a fait en AsyncIO. Euh, et donc, lui, en fait, c'est grâce au HR proxy où on a dit, ben, tout ce qui est provisioning, avant, ça allait sur un bout de code PHP. Euh, maintenant, ça va sur la partie AsyncIO. Et en fait, petit à petit, AsyncIO a phagocyté en fait, le, le, le, les autres démons. Merci. D'autres questions Ouais. Oui, c'est plutôt euh, plutôt une remarque, puisque je fais du Python dans un environnement plutôt scientifique. Okay. Euh, quand tu disais du coup, c'est juste... Euh... On rajoute une... un élément à la liste que tu as donnée, euh, ouais. en particulier F2PY, qui permet de ah, compiler des okay. routines Fortran ah, okay, en module directement importable en Python, et c'est absolument okay. génial. Ok, ok. Voilà. Bah, ça m'intéresse que tu m'envoies un mail pour que je le rajoute dans la présentation. Pas de problème. Okay. Merci. <rire> Merci, on peut encore prendre une question Non, c'est bon et donc, on peut encore remercier notre présentateur. Merci. Bon. Ouais.